que les seigneurs vous bénissent richement je profite, comme je suis là voilà je profite de ce temps de parole qu'il m'a accordé aussi de pouvoir vous rendre une petite témoigneuse je ne fais pas prendre le compte les seigneurs vous bénissent richement voilà. en fin d'année en fait bon, déjà au milieu de l'année je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais déjà eu un problème avec le cœur. j'ai eu une attaque bon, alors que je faisais rien de ce en fin d'année malheureusement L'adversaire encore est revenu avec la même chose, encore euh, la, même, la même attaque. Bon. Malheureusement, cette fois-ci, ça a donné quelques séquelles. C'est pourquoi vous m'avez vu pendant quelques jours Je suis vraiment paralysé d'un côté. Euh, les médecins avaient vraiment craint qu'il faut vraiment opérer parce que c'est vraiment les artères sont en train de se rétrécir, de se reboucher et vous allez rester paralysé. Malheureusement, en vie, en général, la plupart du temps, c'est ce qui se passe qui me dit ça, j'ai eu un peu de crainte, c'est vrai, mais bon, on l'entend assez régulièrement ici. Pourquoi craindre Puisque lui, il est là. Alors j'ai remis ça entre les mains du Seigneur. C'est ta volonté que je sois paralysé. Bon, il y a sûrement une raison. Il doit y avoir un enseignement, puisqu'il y a toujours un enseignement. Alors j'attendrai. Et il m'a donné un autre rendez-vous pour le début de l'année. Et je suis allé au début de l'année. L'autre jour encore ici. C'était encore un peu paralysé. Et... Le frère a dit « Vraiment, on va prier pour toi. » Donc nous sommes bénis ici. Tant bien que mal, je me suis, je Le frère dit « Non, reste debout. Non, Puisqu'il faut s'humilier, je m'humilie devant le Seigneur et devant son serviteur. Les frères ont prié pour moi. Le frère a même fait une mention de lui. Le lendemain, déjà, je sentais déjà ma jambe qui pouvait bouger ah, normalement. Je dis, Ah Seigneur, ça c'est vraiment une grâce. » Vraiment une grâce. Et je suis encore allé voir le, le cardiologue. Il a repris l'attention. Il dit « je ne comprends pas. » Et la semaine passée, vous étiez encore à 17 pratiquement. Aujourd'hui, vous arrivez ici avec une tension de 13,5. Donc, pratiquement normal. Il bon. dit, vous Il dit, en plus, vous commencez déjà à bouger. Je dis, oui. Et aujourd'hui, je peux bouger mon bras. Je, bouger, je peux bouger, je peux vous je, danser, si je veux. Alors, quand il a vu ça, il est ah. Il dit, vous, vous avez vraiment de la chance. À moi-même, il dit non, c'est pas la chance. Moi, j'ai mon Dieu. En Je cas, un petit jeu, je crois. Et voilà, donc, je voulais glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Besoin, juste pour vous lancer un cœur. Et moi, je veux s'en t'épouser, Jésus.